J'ai été sollicité en commentaire en bas d'une vidéo YouTube et je te remercie sur le revenu passif. Mais est-ce que c'est vrai qu'on peut générer des revenus passifs de manière générale d'ailleurs que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs Les secrets de ma motivation pour avancer, c'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. C'est parti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 Et du coup, cette question était comment est-ce que tu peux encore rester motivé dans les conditions actuelles Je me suis dit que c'était des conditions parfaites pour aujourd'hui vous dévoiler les différents secrets que j'applique, que je propose à mon équipe d'appliquer pour garder une motivation au quotidien et dans leurs affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous tombez sur cette vidéo, je m'appelle Mickaël Zonta, j'ai cofondé la société investissementlocatif.com. On accompagne des centaines d'investisseurs partout en France dans des opérations immobilières clés en main très rentable. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, ça va te permettre de recevoir l'intégralité des vidéos concernant l'actualité immobilière et tous mes conseils sur l'ensemble des aspects d'une opération immobilière pour faire une opération très rentable. On va parler motivation, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est le programme que je te propose aujourd'hui et à chaque fois je vais pouvoir te donner un exemple. Le but vraiment de cette vidéo pour qu'elle t'apporte un maximum de valeur, c'est que ce soit le plus concret possible, que tu puisses te dire je peux l'appliquer à la fin de cette vidéo directement. Je peux mettre un plan d'action, un process qui va faire que je vais pouvoir retrouver, redonner vie et une motivation si tu es un petit peu en ce moment sur le déclin ou que l'environnement de travail est compliqué. Je vais te proposer ma méthode. Cette méthode, bah, je l'ai expérimenté, je n'ai pas tout eu d'un coup. J'ai ajouté petit à petit dans ma vie au quotidien ces différents secrets qui me permettent aujourd'hui d'avoir une motivation qui est forte, même pendant des périodes de crise sanitaire qu'on qu connaît aujourd'hui. En 1, que tu sois salarié, en profession libérale, chef d'entreprise, étudiant, euh, retraité, peu importe ta situation, il faut vraiment que tu partages une vision que tu aies une vision pour ta propre vie, pour ton entreprise. Il faut que tu aies une direction et que tu dises voilà où je suis aujourd'hui. Finalement, je fais, un, je fais un audit de ma situation, je fais une photo à l'instant T. Voici quel est l'objectif que je veux atteindre. Et ça, c'est important parce que je vois énormément de commentaires sur la chaîne YouTube de gens qui peuvent dire bah, en période de crise, euh, l'immobilier c'est compliqué alors qu'avant-hier, ils disaient que c'était génial. En fait, ils vont se laisser guider par le côté émotionnel. C'est ce qu'on retrouve énormément en bourse. C'est-à-dire bah, quand ça monte, tout le monde est content, tout le monde veut acheter. Oh, dès qu'il y a une baisse, les gens, il y a une baisse, ils ont peur, ils revendent. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils achètent haut, ils revendent bas et en fait constamment, ils accumulent des pertes ou ils ont du mal à gagner de l'argent. Tous ceux qui arrivent à développer leurs affaires et leur business, c'est ceux qui ont une vision, une vision moyen terme, une vision long terme, peu importe les différentes crises qu'il peut y avoir au milieu, l'actualité qui peut se trouver au milieu tout simplement parce que ça va juste potentiellement mettre une pause, peut-être freiner mais jamais tuer votre vision ou la remettre en cause. Pourquoi Parce que si vous repartez à chaque fois de zéro, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle dans l'actualité qui peut impacter votre business, votre vie personnelle ou autre, le problème c'est que vous n'avancerez jamais puisque les crises c'est cyclique, tout le monde aura son lot de malheur dans sa propre vie malheureusement. Et du coup, il faut se nourrir de ça, l'emmagasiner, ça peut juste vous freiner mais ça ne doit jamais remettre en cause la vision long terme que vous avez. Tout simplement parce que ça va vous permettre quand une crise passe, quand vous avez une très mauvaise nouvelle et qu'ensuite bah, le ciel bleu revient, de pouvoir profiter de ce hausse là que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en bourse ou que ce soit sur les aspects de votre vie professionnelle ou personnelle. Donc ça, vous devez ici avoir une vision, qu'elle soit moyen terme, qu'elle soit long terme. Pourquoi bah Parce que vous n'avez pas forcément une vision sur les 40 prochaines euh, années de votre vie. Vous allez peut-être changer d'activité, changer de métier. Mais vous devez vous dire voilà aujourd'hui le constat et la photo est telle à l'instant T et voici la direction. Je prends un exemple pour que toi tu puisses aussi bah, l'illustrer euh, pour ta profession. Euh, nous l'ambition chez Investissement Locatif, on a commencé à deux sur un coin de table. Euh, L'objectif initial et la vision, elle n'a pas changé et elle ne changera pas c'est d'être aujourd'hui le leader dans l'accompagnement de projets immobiliers clés en main rentables en France. Et ce sera le cas, crise sanitaire ou pas crise sanitaire, euh, hausse de l'immobilier ou baisse de l'immobilier ou stagnation de l'immobilier, c'est notre vision. Les gens continueront à investir dans l'immobilier et ils ont raison parce que c'est créateur de valeur, créateur de richesse. Ça te permet, si tu es déjà passé à l'action dans l'immobilier et tu le sais, de protéger ta famille, de préparer ta retraite. En fait, c'est une retraite par capitalisation qui porte pas son nom. C'est ça l'immobilier. Personne ne veut le dire, mais tous ceux qui investissent là-dedans, c'est parce qu'ils préparent une retraite par capitalisation. Et donc ici, c'est notre vision. Donc moyen ou long terme parce que justement, ça dépend ensuite de l'environnement si on peut aller plus ou moins vite, mais ça restera notre vision on ira le plus loin possible dans ce parcours. Alors, on ne sait jamais à quelle échéance. Est-ce que ça échéance 5 ans ou 10 ans ou 15 ans On ne le sait pas parce qu'il y a des éléments extérieurs qu'on ne maîtrise pas complètement, mais cette vision restera là jusqu'à qu'on atteigne ce but. Et peut-être qu'on mettra 10 ans au lieu de mettre 5 ans, peut-être qu'on mettra 7 ans au lieu de mettre 4 ans, mais en tout cas, ça restera cette vision. Donc, je t'invite toi aussi à pouvoir avoir une vision pour ton business, pour ta propre vie, pour que tu puisses rester focus là-dessus quels que soient les éléments perturbateurs qui se trouvent autour. Le point numéro 2, c'est le why. Le why pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la motivation profonde du pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te lèves le matin. Donc, ce n'est pas pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour être riche. Il y a une motivation derrière autre parce qu'on sait très bien que si c'est juste la motivation de l'argent, ça n'a aucun sens dans le sens où l'argent est seulement la conséquence. Plus tu crées de valeur pour les gens et plus tu crées une valeur importante pour un nombre important de personnes, plus la conséquence va être l'argent et meilleur tu vas gagner ta vie. Mais ça ne peut pas être le leitmotiv et le point de départ. Ici, tu dois te poser et réfléchir pourquoi tu fais ça. Certains le font parce qu'ils viennent d'un milieu extrêmement populaire, qu'ils ont manqué de choses, qu'ils ont vu leurs parents, leurs grands-parents manquer de choses et ils le font pour mettre leur famille à l'abri. On a des vidéos sur la chaîne. Je t'invite vraiment à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification et à aller voir puisqu'on a des vidéos précisément qui sont sur le c'est un travail intérieur, c'est un chemin intérieur et un chemin psychologique qui est intéressant à faire parce que bah, ça permet de gratter sous le vernis pour voir quelle est la motivation profonde ici qui peut être fait. C'est quelque chose qui est très personnel qu'on peut faire le choix de décrire ou non. C'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo parce que ça prendrait beaucoup de temps, ça nécessiterait une vidéo à part entière. Il y en a sur la chaîne donc je t'invite à aller les voir, à t'abonner à la chaîne pour pouvoir le voir et en tout cas à faire cet exercice pour toi. Le rituel, j'aurais pu le mettre en premier. Moi je trouve que c'est un des éléments le plus important et j'aurais sûrement dû le mettre en premier. Le rituel c'est le fait de mettre une routine qui va te permettre de rentrer, te de concentrer pour pouvoir chaque jour bah, être un petit peu euh, plus fort, être meilleur chaque jour pour avancer plus fortement. Tu ne peux pas aujourd'hui, si tu veux être performant, si tu veux ne pas être performant, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu veux être performant, tu ne peux pas te dire bah, je me lève à l'arrache, je prends une douche à l'arrache, je prends mon petit déjeuner à l'arrache et je pars travailler euh, à l'arrache. Tu sais, il y a souvent cet exemple, tu vois des fois des gens euh, arriver au bureau, tu vas peut-être avoir cet exemple dans, dans ta propre entreprise, tu vois des gens arriver au bureau, ils sont toujours essoufflés le matin comme s'ils s'étaient battus. C ils sortent ils voilà, j'ai couru, etc. Comme si c'était euh, le combat de leur vie d'arriver à l'heure au bureau. J'ai toujours trouvé que c'était un non-sens. Ça peut arriver une fois d'être en retard et d'arriver une fois essoufflé. Mais moi, j'ai cette vision-là. Euh, quand je travaillais euh, en banque d'affaires, euh, je pense à des gens et je les voyais toujours arriver essoufflés. Ils arrivaient... Pff à la tu avais l'impression que c'était une performance qu'il fallait les applaudir parce qu'ils arrivaient à l'heure. Et encore, ils n'arrivaient pas à l'heure. Généralement, ils arrivaient essoufflés et en retard. Je pense que tu vas peut-être voir de, potentiellement euh, de qui je veux parler. Tu vas retrouver peut-être des, des exemples dans ta propre société. Et si c'est ton cas, bah, malheureusement, je te le dis, qu'est-ce que tu penses de l'image que ça renvoie de toi Moi, je te le dis, les fois où ça m'est arrivé devant un genre de ça, ça ne renvoie pas une image positive. Ça renvoie une image de quelqu'un qui est à l'arrache, surtout qu'on ne démarre pas à 6h du matin de travail, donc c'est pas comme s'il y avait une difficulté à se lever le matin, même si certaines personnes peuvent venir de loin. Et à l'inverse, tu as des gens qui viennent souvent beaucoup plus loin que ceux qui habitent près et qui arrivent essoufflés, qui sont toujours à l'heure en avance et, et qui arrivent et qui sont complètement normaux et qui n'arrivent pas genre avec un point de côté où c'était un combat. Il faudrait presque les applaudir d'arriver en retard. Ces gens-là, ils ont développé un rituel. Un rituel, c'est être organisé et mettre cette organisation à profit pour pouvoir être bien dans ton corps, bien dans ta tête, pour démarrer positivement une journée. Et je prends un exemple, d'il y a deux ans, j'ai mis en place ce, ce rituel-là. J'avais beaucoup diminué sur toute la partie sport et ça m'énervait parce que j'avais grossi et puis parce que je me sentais moins bien à la fois dans ma tête et dans mon corps. Et là, j'ai décidé de me lever le plus tôt et d'aller faire une heure de sport trois fois par semaine. Non seulement j'arrivais plus tôt euh, au bureau parce que j'avais fait ce cours de sport de 7h30 à 8h30, donc j'arrivais à 9h au bureau et j'arrivais avec une énergie de dingue. Et du coup, je me suis toujours voté ce rituel-là où j'ai dit bah, trois fois par semaine, je vais faire du sport et j'arrive avec une énergie qui est magnifique ensuite en sortant du sport. Essaye-le deux, trois fois dans la semaine, mais même juste sur une semaine pour voir. Psychologiquement, tu as une longueur d'avance sur les autres qui est phénoménale parce que tu es déjà pleinement réveillé, parce que bah, ton corps, tu te sens beaucoup mieux dedans. Et donc, tu arrives avec une énergie débordante versus celui qui s'est levé il y a trois quarts d'heure, qui n'a pas petit déjeuner, qui s'est levé à l'arrache et qui arrive et qui est encore tout endormi. Et bah logiquement, tu vas être mais mille fois plus performant. Le rituel aussi, ça dépend de l'âge que tu as. Je me suis aussi toujours voté que les deux autres jours de la semaine où j'étais à la maison et j'allais pas au sport, je prenais forcément et toujours le petit déjeuner en famille avec ma femme, avec mon fils pour passer un premier moment de détente et un premier moment familial important pour souder ma famille et après aller travailler et ça il faut que tu te votes comme ça des rituels et un des rituels qu'il faut vraiment que tu supprimes c'est de pas sauter sur ton téléphone portable euh, le matin où tu vas emmagasiner, tu, tu, tu te jettes déjà dans le travail alors que tu n'as pas petit déjeuner, que tu ne t'es pas euh, posé, que tu t'es pas bien mis d'abord dans un environnement euh, familial qui est propice ensuite à démarrer. Aujourd'hui un des pièges c'est vraiment de ne jamais déconnecter Puisque finalement, tu vas tout faire un peu mal. Tu ne vas jamais être à 100% au travail parce que tu n'y es pas. Tu es que sur ton téléphone chez toi ou sur d'autres aspects. Hein, si tu surfes sur internet et que ce n'est pas le travail. Et de l'autre côté, tu ne vas pas être 100% avec ta famille. Le risque, il est de quand tu es au travail, essayer d'être 50% avec ta famille. Mais en fait, tu n'y es pas. Et quand tu es à la maison, essayer d'être 50% au travail et en fait, tu n'y es pas. Et du coup, tu ne vas pas trouver ton équipe parce que tu ne seras jamais au bon endroit et tu ne vas pas être dans le bon environnement. Donc ici, Essaye de trouver un rituel, ce n'est pas, pas forcément le sport, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être le fait de lire 15 minutes euh, avant de te lever parce que tu aimes bien lire et que c'est un bon moment pour toi. Euh, ça peut être lire, lire le journal, lire les infos, mais il faut que tu te votes ton rituel à toi. Et moi, mon rituel, c'était devenu le sport ou obligatoirement un petit déjeuner en famille. Et ça m'a énormément aidé à structurer ma matinée et je dis surtout, au-delà au où, où, où ça m'a permis effectivement de me sentir mieux dans mon corps, le gain énorme, il est vraiment dans la tête. Et ce rituel-là, ça va te permettre d'organiser ta journée, de te donner une routine positive qui va te permettre de beaucoup mieux organiser ta journée et de ne pas subir, de pas subir le réveil, subir le fait d'être en retard, arriver à chaque fois en courant ou finalement même toi, tu te fatigues de toi-même et de cette expérience-là. Le point numéro 4, être conscient. Alors c'est marrant parce que ça rappelle un petit peu euh, celui dont on se moque tout le temps, euh, Jean-Claude Van Damme, qui disait euh, « euh, to be aware, être conscient ». Dans toute une vie, tu ne vas pas tout maîtriser. Il y, a, il y a des éléments extérieurs que tu ne maîtrises pas, que tu vas forcément subir, et il y a des éléments que tu vas euh, pouvoir maîtriser. Ici, il faut que tu te dises, il faut que tu sois conscient que la faute n'est jamais sur l'autre. C'est pas oh il y a une crise sanitaire, c'est de la faute euh, euh, de la Chine, euh, moi je suis le vilain petit canard. Il y a des éléments tu ne vas pas les maîtriser, d'autres éléments tu vas les maîtriser. Il faut que tu tires d'une difficulté la force de te dire, bah, je peux passer au-delà, je suis maître de mon destin. Comment je vais transformer cette difficulté en opportunité ce qui est beau aussi dans la vie, c'est que si tout était facile, il n'y aurait, aurait pas de sujet. Ce qui est beau quand un sportif bat un record, c'est il, il est beau parce qu'il est allé au-delà de ses limites. Ce qui est beau pour toi en tant qu'étudiant quand tu as, as ton bac, quand tu as un diplôme, ce qui est beau, c'est que es, tu es… Généralement, j'espère pour toi en tout cas que tu as travaillé et que du coup, tu te dis voilà, je l'ai fait, je suis fier de moi. Je l'ai fait pour moi et je suis fier de moi. Tous ceux et ceux qui, à l'heure où je tourne cette vidéo dans la crise sanitaire, vont passer le bac, ils le passent dans des conditions difficiles. Bah t'as deux types de personnes, t'as celui qui va dire oh c'est dur machin, je vais rater mon bac, et t'as celui qui va dire je ne peux pas maîtriser, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais profiter de ce confinement finalement pour travailler encore plus par rapport à ce que j'aurais pas fait avant, et donc je vais tirer de cette difficulté une opportunité. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a une crise sanitaire, on est en confinement, je suis seul euh, au bureau pour bien sûr ne contaminer personne. J'aurais pu dire oh c'est la crise sanitaire, c'est dur, bah finalement je reste chez moi à manger des chips et à rester devant Netflix, ou je profite de ce temps pour donner encore plus de valeur aux gens puisque finalement, j'ai plus de temps. Donc ici, être conscient, c'est le fait de dire je suis responsable. Et tu auras toujours des tas d'exemples. Pense positivement, ne pense pas c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'économie, c'est la faute de tel et tel environnement. Tu peux le faire, tu es responsable de ton destin. On démarre pas tous du même point, mais il faut arrêter de penser que pour celui qui a réussi, c'est facile. Parce que si tu penses comme ça, tu n'y arriveras pas, c'est une certitude. L'environnement. L'environnement, c'est le point numéro 5 et pour moi, il est fondamental. Tu sais, tu, tu dois le voir, euh, si tu mets la télé, euh, la radio, etc. 15 trucs et que tu as 15 personnes autour de toi et que tu essayes de faire une tâche, tu ne vas pas être productif. Ici, l'environnement, c'est la capacité à te mettre dans un environnement productif moins de temps que si tu étais dans un environnement qui n'était pas productif où tu aurais traîné, traîné, traîné cette mission. Là, il faut vraiment que tu te dises, que tu te votes un temps pour une tâche et pour une mission. Tu vois par exemple, quand je tourne cette vidéo, je pourrais dire oh bah, je me vote 3 heures ou je ne sais pas le début, je ne sais pas la fin, puis on fera des coupures, on fera du montage et je verrai comme c'est. Je dis non, là je vais me voter 20 minutes maximum. Je vais peut-être pouvoir faire une pause, faire une coupure si je ne suis pas satisfait de moi sur une prise, mais le reste je vais te dire maintenant tu as 20 minutes pour donner le meilleur et le maximum de valeur à toi qui m'écoute et je vais me mettre dans un environnement qui va me permettre de le faire. Donc j'ai mis le téléphone portable en haut. Si je laisse le téléphone à chaque fois je dis Ah bah attends, j'ai un appel, c'est plus intéressant que la vidéo, je coupe parce que je dois prendre cette vidéo, je vais mettre 4 jours à la tourner. Donc tu dois te voter un début et une fin pour chaque mission. Quand tu démarres quelque chose, il faut que tu organises et que tu chronomètres globalement chaque mission et que tu organises ta vie. Quand j'ai une grosse mission à faire, je me laisse voir une heure, deux heures. Mais je ne me dis pas que tu as quatre heures parce que c'est comme, je prends souvent cet exemple, quand tu es étudiant, on dit, être conscient ou pas conscient, parti, vous avez quatre heures pour rédiger une disserte. Si au fond, tu avais dit que tu as deux heures, ton cerveau se sera organisé, tu te seras organisé pour produire quelque chose en deux heures. Peut-être pas aussi bien qu'en quatre, mais tu aurais fait 80 quand même du résultat. Tu aurais produit quelque chose et ça t'aurait laissé deux heures de libre. Donc, tu aurais abattu beaucoup, beaucoup plus de travail. Donc ici, mets-toi dans un environnement propice et bloque un temps. L'élément numéro 6, c'est la santé. On pourrait bien sûr le mettre en un puisque sans ça, rien n'est possible. Mais c'est pareil, ça se travaille et ça se cultive. Alors oui, tu peux naître avec des gènes qui sont, et des cellules qui sont plus aguerries, naître avec un potentiel génétique qui est un petit peu meilleur potentiellement qu'un voisin. Mais de toute manière, au départ, tu ne vas pas forcément le savoir. Et après, <coughs> ça se cultive compl complètement. Combien de personnes euh, tu vois par exemple dans des gens connus qui se sont complètement euh, laissés aller, qui sont soit devenus alcooliques, soit tu les as retrouvés complètement bedonnants à un âge où il n'y a pas de raison du tout qu'ils soient bedonnants. Donc ici, c'est la même chose, ça se travaille. Il ne faut pas penser que c'est à partir de 40, 50 ans finalement, hop, là c'est le sujet de la santé. C'est quelque chose qui se travaille sur le quotidien petit à petit. Et je t'invite vraiment à visualiser quelque chose. C'est ce qui marche assez bien aussi pour réguler euh, sa santé, c'est globalement sur une semaine, essaie de noter tous les éléments que tu as mangés et comme si après tu les visualisais et tu les posais sur une table et tu dis ça, j'ai mangé tout ça cette semaine. Et comme ça va te paraître la quantité forcément énorme, généralement ça a tendance un petit peu à dégoûter et à dire mais bah, attends j'ai mangé euh, tout ça et dans tout ça généralement personne n'est jamais dégoûté par des fruits et légumes parce que c'est plutôt beau visuellement mais si tu poses euh, des gâteaux, du beurre, des, de, des pots de nutéens etc ça va plutôt avoir tendance à avoir un dégoût. Ici ça se cultive au quotidien et je pense que plus tôt tu en prends conscience, plutôt tu peux cultiver une bonne santé, le mettre à l'intérieur de ton rituel et de ta routine et donc ça t'aide énormément à être performant. Le point numéro 7 c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, il est fondamental et je voudrais prendre un exemple moi, qui illustre mais je, je trouve parfaitement ça. Euh, tu peux être très performant dans ton travail et avoir pour autant un état d'esprit qui n'est pas très bon parce que par exemple être individualiste, euh, euh, penser négativement même si ça t'empêche pas d'avoir des performances qui sont très bonnes ou euh, bah, pouvoir généralement ne, ne jamais arriver à t'intégrer dans une équipe sans être euh, ce que j'ai cité mais avoir du mal voilà, à créer de la cohésion à l'intérieur de ça. Euh, ou être un peu le mouton à cinq pattes qui généralement ne fait pas prendre la maillot dans une équipe. Et cet état d'esprit au sein d'une société, au sein d'un groupe, euh, que ce soit que tu sois étudiant, que ce soit au sein d'un groupe, que tu sois en profession libérale avec tes collègues, que tu sois chef d'entreprise, salarié, que tu diriges une équipe, tu es obligé, ça doit être ta règle d'or, de penser positif et d'être positif parce que le positif va attirer le positif. Et surtout, je pense que ce qui est important Ici, j'ai croisé dans le recrutement plein de gens qui se prenaient pour des stars. Certains, c'est vrai, sont très bons individuellement. Mais ici, je peux te dire à l'intérieur d'une équipe, c'est la règle numéro une. Et j'adore cet exemple. Je ne fais pas de polémique. j'adore d'une parce que je ne suis pas un, un très grand passionné de sport. Mais j'adore ça. Est-ce que Benzema, c'est le meilleur attaquant de France bah, Je ne sais rien du monde. Est-ce qu'il est dans le top 10 des attaquants À peu près tout le monde. A priori, ok pour dire oui. Est-ce que ça nous a empêché de, de gagner une Coupe du Monde, de ne pas l'avoir dans l'équipe Non. Alors, je fais pas de polémique. Est-ce que c'est lui qui a un mauvais état d'esprit Est-ce que c'est Deschamps Est-ce que c'est machin Est-ce qu'il y a d'autres guerres Ce que je veux juste montrer à travers cet exemple, c'est que personne, mais moi compris à l'intérieur de ma société, hein, je mets tout le monde dans le même sac, personne n'est indispensable. Tu n'es pas indispensable. Le monde va continuer à tourner sans toi, sans moi, sans... Personne n'est indispensable. Et souvent, ceux qui ne sont pas capables d'avoir cet esprit d'équipe, c'est-à-dire de pouvoir se mettre en retrait au profit, de quelqu'un, de pouvoir se mettre en retrait quelques minutes, quelques instants en, en, en jetant pas quelques fois une remarque. Bah, c'est plus important que d'être le meilleur individuel et je pense que c'est génial la leçon que ça donne sur cette histoire. Pas Benzema, moi le foot je m'en fous, je suis ni pro ni anti Benzema, ça m'est me, ça vraiment mais complètement égal. Mais la leçon de vie qu'il y a derrière, elle est fabuleuse elle est tuée le meilleur Peut-être. Est-ce que ça a empêché pour autant des gens qui avaient le collectif de performer Non, pas du tout. L'état d'esprit doit être le plus important. Parce que pour autant, on le saura jamais, mais si on met un Benzema en équipe de France qui peut-être n'est pas suffisamment rassembleur, ou crée des tensions de par son statut, de par l'historique, ça peut tirer vers le bas, même si individuellement, il serait peut-être le meilleur ou très très bon. Et ça, je pense que tu dois l'avoir en tête. Je croise tellement de gens qui, quelquefois, sont très bons, mais se prennent trop pour des stars et ne sont pas... Non pas, assez un esprit d'équipe, l'humilité, l'humilité, ma société demain tournerait sans moi, faut être humble, faut être lucide, faut arrêter de se croire le centre du monde, euh, le collectif est plus fort que l'individualisme, mais c'est sûr et certain, donc si tu me regardes que quelquefois tu as le boulard, le problème c'est que certains vont regarder, on le boulard et s'en rendent pas compte, donc faut dégonfler, faut dégonfler, faut, faut faire preuve d'humilité mais tu iras largement plus loin parce que, parce que les gens vont te vouloir avec eux dans l'équipe, parce que non seulement tu seras très bon, mais en plus tu seras humble. Et si tu arrives à avoir ces deux avantages-là, là tu vas pouvoir soulever des montagnes. Et même demain, il y a toujours un client final. Celui qui a raison, ce n'est pas le patron, c'est toujours le client final qui c'est lui l'arbitre du business. et bien bah, si tu es bon et en plus tu es humble, là je peux te dire tu vas réussir. Et enfin, je voulais finir par l'élément numéro 8, il n'est pas marqué, mais pour moi, il est hyper important. Je te le mets ici. Je me mets devant pour pas que tu le vois. Le cadeau, ce qui est hyper important, c'est d'arriver à te récompenser. Le cadeau, ça ne veut pas dire forcément un cadeau matériel. Ça veut dire que tu vas peut-être vouloir payer un voyage à tes parents, payer un voyage à ta famille. Ça peut être matériel. Tu, tu, tu as le droit, il faut décomplexer, de vouloir te faire un beau cadeau, de vouloir faire un beau cadeau à ton fils, à ta fille, à ta femme. Derrière, ce qui est important, sur les secrets de la motivation, si tu veux rester motivé à bloc, c'est de te faire des petites récompenses. Il faut que bien sûr la récompense elle soit fonction de tes moyens, fonction de la récompense que tu as eue, mais c'est hyper important parce que dans ton why profond, ça peut être plein de choses. Ça peut être de mettre tes enfants en sécurité, ça peut être d'emmener ta famille en vacances plus souvent, ça peut être plein plein de choses au fond que toi tu n'as peut-être pas connu parce que tes parents avaient peut-être pas les moyens et tu te dis bah voilà euh, sur un coup de tête j'ai envie de pouvoir emmener euh, ma famille en vacances et de ne pas avoir à attendre, attendre, attendre ou ne jamais partir. Peut-être ce que tu as connu quand tu étais plus petit. Et du coup, c'est important de te faire des cadeaux parce que ça va t'aider à te récompenser et à trouver la motivation pour avancer encore et avancer plus fort. Je suis sûr que cette vidéo va t'aider, mets-moi en commentaire le 9e, le 10e, le 11e, le 12e secret de ta motivation à toi qui te permet de dépasser au maximum tes objectifs. Je t'invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner, la petite cloche, notification. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils et plus que jamais, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao